Bonjour, donc euh, Nathalie, notre euh, écrivaine, euh, autrice, tu dis autrice, auteur, comment tu Vous dites, dites comme, vous voulez. comme vous voulez. <rire> comme vous voulez, alors on va être... Écrivaine, j'aime bien ça, ça sonne un peu non, vintage. Donc, euh, nous sommes donc je, à la quatrième, euh, comment dire, la quatrième donc, édition. Édition, merci. Oui. <rire> Denis nice Fiction. Donc, nous avons la, la, la joie et vraiment, je suis, je suis sincère d'accueillir Nathalie. Parmi nous, Nathalie, qui a une écriture, euh, enfin, on va, discuter, on va en parler, qui, que je trouve particulièrement, moi particulièrement intéressante parce que euh, pour une écriture de fantasy, elle est assez originale dans le bon sens du terme. Elle a créé un univers qui, enfin, on va en discuter. Hein. J'ai quelques questions, bien sûr, vous pouvez intervenir, euh, surtout. Le fidèle lecteur, j'imagine si vous êtes là c'est que vous avez déjà découvert ce qu'elle a fait, donc Nathalie la première, je peux te rappeler Nathalie oui oui si <rire> tu la veux la, prochaine, la première question qui est un peu bateau mais qui va permettre de nous recadrer, est-ce que tu peux te, te présenter en quelques mots en tant qu'auteur, est-ce que tu es vraiment un auteur de fantasy parce que j'ai l'impression que c'est plus que ça alors ah, euh... J'ai toujours été passionnée par les mythes, les légendes et le folklore depuis très petite. Euh, vers 12-13 ans, j'ai ambitionné de devenir euh, auteur de romans historiques. Donc j'ai commencé à écrire un roman historique qui se passait aux alentours de l'an 1000. Donc j'étais en Tibes à l'époque, je passais tout mon temps dans la bibliothèque municipale à, à, à dévaliser le rayon sur les premiers capétiens, enfin tous les trucs que je pouvais trouver. Je rêvais d'un jour monter à Paris et m'installer dans la bibliothèque Sainte-Geneviève. C'est vous dire. Et évidemment, en écrivant, comme j'étais pétrie de textes médiévaux dans lesquels il y a toujours une dimension fantastique, magique, euh, enfin en tout cas très souvent, hein, des, des, des hommes sauvages, des interventions divines, des trucs comme ça, ben dans, dans le roman que j'écrivais, il y avait aussi des, des choses un peu magiques, mais en même temps je lisais des, des vrais romans historiques où il n'y avait pas tout ça. Et je me grondais en me disant, oui, bon arrête, euh, tout le côté magique, tout le côté euh, conte, finalement, c'est pour les enfants, donc euh, tu, tu as 13 ans, il faut faire des choses sérieuses. Donc j'ai essayé de censurer tout ça en moi, et puis vers 18 ans, euh, j'ai découvert Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, et là, ça a été une épiphanie, j'ai compris que j'appartenais à ce genre littéraire, c'était ça que je portais en moi depuis toujours. Mais il y a aussi ce goût pour l'histoire et une grosse angoisse de l'anachronisme ce qui fait que je me sens je me sentirais pas à l'aise par exemple d'écrire une uchronie parce que j'aurais trop peur de je sais pas qu'est-ce qu'on peut changer qu'est-ce qu'on peut pas changer comment trahir j'aurais toujours l'impression de trahir quelque chose donc c'est pour ça que j'ai finalement préféré écrire dans mon univers à moi que je développe depuis un peu plus de 30 ans maintenant et qui est qui est, qui est mon autre chez moi voilà. mais si je dois dire que je suis effectivement peut-être un peu plus qu'auteur de fantaisie c'est parce que je suis aussi poète et parolière euh, mes chansons, il y en a une seule qui a été euh, déposée, enfin qui a été exploitée sur scène et euh, j'en ai même pas vraiment eu les fruits puisque le, le chanteur euh, j'ai été déclarée comme co-parolière puisque son paroli habituel a rajouté un couplet non un, un refrain sur les couplets que j'avais écrits et, euh, et ensuite, euh, ils n'ont jamais fourni à la SSM les preuves de l'exploitation commerciale de la chanson. C'est-à-dire qu'il les a fournis lui en tant que chanteur, mais moi j'avais besoin de fournir les papiers pour pouvoir m'inscrire à la SSM en tant que coparolière. Et comme on ne les a jamais fournis, je n'ai jamais pu m'inscrire, donc euh, je n'ai jamais touché l'argent qui me revenait. Voilà. Mais effectivement, je, je suis aussi compteuse, enfin, je ne le suis plus, j'ai pris ma retraite, euh, parce que c'est épuisant physiquement, et donc, toute mon écriture est imprégnée de musique, et, et, et, enfin de, de, j'écris comme, comme je chante, j'écris, il y, y a de la poésie dans ma, mon écriture, il y a de la musicalité, je, je teste tout, tout ce que j'écris, je le teste à l'oral, il y a les, les techniques du conte, beaucoup de choses de l'oralité qui sont présentes dans mon écriture. Euh, mais je le fais instinctivement, c'est pas délibéré. Donc c'est peut-être pour ça qu'effectivement il y a un tout petit peu plus que, que juste auteur de fantaisie. Oui, je, je confirme effectivement, surtout quand dans le chaudron brisé, quand euh, quand la déesse s'installe et qu'elle commence à sortir de son chaudron euh, ses armées les unes après les autres, c'est très rythmé. Donc je ne vais pas spoiler puisque c'est ton dernier ouvrage, mais vous verrez, il y a vraiment, c'est presque du cinéma. Vous voyez les choses se dérouler. C'est donc plus qu'une longue description de. Qu'on peut à trouver effectivement, oui, dans Tolkien, il y a de belles scènes de bataille, mais c'est vrai qu'il y a un moment où ça devient beaucoup. Si on n'aime pas les, les histoires de, de bataille, mais là, si, c'est très, c'est très rythmé. Et en fait, puisqu'on en est dans l'univers et, et son et sa découverte, ce qui est qui m'a frappé, moi, par exemple, dans le chaudron brisé et aussi dans revenir aux fées, donc qui est un peu plus ancien, c'est la façon de que tu as. Donc je, je, de réenchanter, je crois si c'est comme ça, le présent parce que c'est Dieu qui revient du passé, qui vont en Amérique, qui vont, euh, c'était le pays de Galles je crois, c'est ça le pays de Galles qui vient en Bretagne, en France c'est, enfin, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que, ah, qu'est-ce que tu, comment tu as construit tout ça? Euh, alors en fait en revenir au fait plus récent le choc brisé c'est une réédition c'est un, un réédition. ouvrage épuisé en revenir au fait est actuellement épuisé et il est en lecture chez un éditeur qui doit me dire cet été normalement s'il va le ressortir ou pas euh, la, la démarche elle est très simple j'ai toujours eu le sentiment de ne pas être toute seule euh, enfin qu'on n'était pas seul qu'il y avait des choses autour de moi et il m'est arrivé d'avoir des, des expériences qu'on pourrait qualifier de, de paranormales, que la science ne reconnaît pas, mais euh, j'ai su annoncer des naissances à l'avance, des décès à l'avance, j'ai su retrouver euh, des chats perdus, j'ai su euh, à, à distance, hein, ils étaient perdus en Belgique, hein, moi j'étais chez moi, euh, j'ai su... Euh, voilà, donc pour moi, le... c'est pas parce qu'on ne le voit pas avec nos yeux que ça n'existe pas. Donc je vis dans, dans un monde qui est enchanté en permanence. Euh, j'ai l'habitude de dire que j'ai plus d'amis parmi les morts que parmi les vivants. Et, et donc, c'est en moi. Voilà. Donc Quand j'écris, j'écris un monde qui correspond à ce que je ressens et, et à l'univers tel que je le perçois. Je ne sais pas... Et je, je suis très sincère dans mes livres et on me connaît mieux quand on lit mes livres parce que parce que c'est plus facile pour moi d'expliquer qui je suis dans, par l'écrit qu'à que l'oral. Voilà. Je vais continuer, là, je vais continuer encore là-dessus sur donc, euh, le monde réenchanté, finalement, non, qui sert de, de t'arrière-fond et de base même à ton travail. Comment, surtout en parlant de faits, comment es-tu arrivé à, excusez l'expression, les faits maintenant ont été récupérés par euh, des, Walt Disney, par. Et c'est devenu un peu niais. Et quand on lit, euh, ben, d'ailleurs dans l'autre, dans, dans, dans le livre de l'énigme, il y a en fait, euh, il y a des faits qui ne sont pas du tout euh, niaises, si j'ose dire. Comment tu as réussi à, à récupérer ça Donc déjà, il y avait mon rapport aux faits, qui était personnel et, et où je savais qu'elles étaient comme ça. Mais ensuite, j'ai lu énormément d'essais, notamment les travaux de Claude Le Couteux, aux éditions Imago. Euh, qui, qui explique euh, comment le, le, toutes ces créatures ont été perçues par l'humanité et ont été traitées par l'humanité mais, mais, mais depuis l'origine et, et, et tout ce qu'elles représentent euh, réellement euh, et, et c'est vraiment un, un appétissement après la, la, la, la fée euh, très gnangnang, très rose avec ses ailes de papillon euh, c est, c est, surtout en plus moi j'ai peur des papillons donc euh, mes fées n'ont surtout pas d'ailes de papillon <rire> donc voilà c'est je, je les ai connus ces, ces petites fées là, j'ai vu les Disney comme tout le monde quand j'étais petite, mais, mais c'est pas c'est pas ça qui m'a accrochée. C'est l'effet de la littérature, c'est l'effet des textes médiévaux qui, qui qui sont qui ont leur part de cruauté. Ça... Enfin, parce... mais, mais en même temps, je veux pas, je, je veux, je suis pas manichéenne, donc je ne vais pas les juger, je veux pas faire de l'anthropomorphisme ni avec les animaux ni avec les, les êtres féeriques. Ça, ils, ils ont un autre rapport c'est pas les mêmes valeurs et puis, et puis même moi je suis pas forcément avec les valeurs de la société actuelle donc c'est essayer de essayer d'être à l'écoute et et de oui, pas les enfermer dans, dans des stéréotypes finalement oui de leur donner la vie oui. la puissance peut-être de, de se rappeler qu'à l'origine c'est des génies du terroir c'est des, des forces de la nature la nature elle est pas forcément bienveillante elle, est, elle, elle a ça, ça, son potentiel de destruction et, et elle a aussi son potentiel de réaction quand nous on essaye de la contraindre et de la tordre dans des sens qui, qui lui conviennent pas. Si on, un acte, enfin, c'est la théorie de l'aide la, de papillon, pour en revenir là, mais. Euh, on va construire une usine, l'usine elle va produire des, des fumées, les fumées elles vont avoir une action polluante quelque part, ça va ensuite changer peut-être le climat en local, mais peut-être que le local il va avoir ensuite un impact plus large. Enfin, et puis après, au bout d'un moment, on a, on a, on a les banquises qui fondent, et puis le Gulf Stream qui s'éloigne de l'Europe, et puis ben, il va être. On sait qu'on va avoir un changement de climat chez nous, on ne sait pas exactement quand, mais on sait qu'on y va tout droit. Et, et, et la nature ne s'est pas pliée à nos exigences. Et les faits étant des, es, des esprits de la nature, elles n'ont pas à se plier à nos exigences. Elles ne sont pas là pour, juste pour, pour, pour exaucer les vœux, tout, tout veut, de toute façon. Il y, y a une phrase qui dit « Méfie-toi de tes souhaits et les dieux pourraient les exaucer ». C'est vrai, on, on souhaite quelque chose et on ne mesure pas forcément l'impact que ça va avoir pour nous-mêmes ou pour les autres. Souhaiter que... Je sais pas si par exemple... Peut-être que si je souhaite que une personne revienne à la vie et qu'il y a une balance cosmique qui veut que euh, une, une, une vie euh, implique une mort, ça va causer la mort de quelqu'un d'autre. Et peut-être que le quelqu'un d'autre, ça aurait été un, un chercheur grandiose qui aurait découvert un remède, une maladie grave. Et, et moi, dans, dans mon vœu égoïste, j'aurais pesé comme ça sur, sur, sur l'intérêt général. Donc non. Voilà. Tout simplement. Il faut toujours faire attention à ses souhaits. Comme quoi on revient toujours à l'essentiel. Alors, pour continuer donc sur les fables et les, et les faits, avant de passer à un autre aspect de ton écriture qui, qui, qui, qui donne aussi à réfléchir, euh, est-ce que tu peux dire que le chaudron, enfin, est-ce qu'on pourrait dire que le chaudron est une fable mémorielle, une fable de la mémoire Est-ce qu'on reconstitue une mémoire, alors du coup, en revenant au mythe, ou est-ce que c'est à un autre niveau que tu te situes ah. Alors, pour écrire Le Chaudron, j'ai fait deux ans de recherche sur euh, ces mythes celtiques et pré-celtiques. J'ai lu donc euh, des essais, j'ai lu les versions euh, médiévales qui nous ont été transmises par donc, des, des, des moines copistes euh, à un Moyen-Âge déjà un peu tardif, pendant lequel on ne comprenait plus ces mythes et donc on les a christianisés, on a diabolisé forcément les figures féminines. Euh, et, et puis j'ai lu également euh, beaucoup d'essais de, de, de mythologie comparée j'ai suivi le, par correspondance euh, une luvée de civilisation celtique de Rennes II pour, euh, pour toujours comprendre mieux quelle avait pu être l'intention originale, le, le, la version archaïque et première de ce mythe. Et en faisant toutes ces études, je me suis rendu compte que si on a plusieurs versions d'un mythe ou d'un conte, c'est parce que la, la, la logique orale fait que on a ce chaudron d'inspiration dans lequel il y a les, bah, les archétypes ou les... Mais, le, tout ce qui va être le tronc commun, mais ensuite chaque barde, chaque artiste, chaque compteur puise là-dedans et on fait sa version. Lorsque ça passe à l'écrit, ça devient figé. Et, et, et à un moment donné, il y a des gens qui vont dire c'est ça la bonne version et toutes les autres c'est à mettre à la poubelle. Et ça c'est un appauvrissement de, des mythes. C'est ce qui fait qu'ensuite, plus tard, on ne peut plus les comprendre. Donc quand on arrive encore à trouver les différentes versions, on peut voir... Les points, les points communs donc euh, quelle a été l'intention première etc et donc j'ai fait cette démarche inverse qui a été de, de dédiaboliser Je me dis, bon, on sait que la femme était un personnage diabolique au moment où c'est passé à l'écrit comment elle a pu être à l'origine dans un contexte bah, celtique et pré-celtique chez les Irlandais par exemple quand on étudie l'ancien droit irlandais on se rend compte que les femmes avaient des droits et des libertés que la femme française d'aujourd'hui n'a pas on n'a pas encore atteint le même niveau que ce qu'avait la femme irlandaise à l'époque. C'est très intéressant d'ailleurs de, de comparer tout ça. Euh, et, et donc, à partir de là, oui, c'est un réenchantement, c'est une, une tentative de, de, de, de revenir aux sources, de dédiaboliser. Je ne dis pas que c'était vraiment ça. Ma version, ça ne reste que ma version. Mais à partir du moment où je suis un, un barbe, parce que ça c'est un travail de barde hein, à l'écrit, euh, j'ai le droit d'écrire ma version en, en, dans, le, dans le respect et dans ma compréhension de ce mythe. Mais je ne sais pas si on peut l'appeler fable, parce que les fables il me semble que c'est quand c'est des animaux, non Je ne sais pas. Je ne suis pas aussi calé que ça, je <rire> sens, disons le mythe, pour ah, rester oui. dans la, la réalité. Alors, à, le... à la fin du Chaudron, j'ai mis un, gloss... enfin, un lexique, source, pour donner euh, la, la version officielle et que les, les lecteurs puissent se mettre en perspective. Euh, mais, euh... mais les choix que j'ai faits, ça a été aussi euh, parmi, de, de, parfois, de... de de prendre un point de vue parmi tous ceux qui, qui étaient antérieurs à mon histoire, celle que j'ai voulu raconter. Donc en fait, tu nous as donné une version. Euh, voilà. Une version. Je ne vous dis pas que c'est la vraie version absolue qui existait autrefois, mais c'est ma version. C'est une lecture mmh. de, oui. du passé que tu as mis dans le présent. C'est surtout ça qui est intéressant, finalement. En plus de pas un travail de littérateur qui, re, qui uniquement va regarder ce qui a été écrit étudie c'est pour faire quelque chose oui en fait il y a une narration croisée voilà. puisque les temps mythologiques euh, dans lesquels il se passe des, des actions euh, s'entremêlent avec une, une, une narration qui se passe à notre époque et, euh, et, et dont en fait euh, tous les faits sont la conséquence aussi de ce qui s'était passé pendant les temps mythologiques les deux s'entremêlent et à un moment donné se rejoignent et se soude, ce qui fait qu'ensuite on part sur, enfin on continue de façon un petit peu plus linéaire, mais euh, on résout les deux en même temps finalement. On va résoudre les temps mythologiques et, et, et cette intrigue contemporaine, mais avec une fin ouverte, parce que tout ce qui est, tout ce qui est mythique, forcément, ça ne peut pas s'arrêter. Alors, pour euh, un autre aspect maintenant qui, qui, qui m'a frappé, c'est l'aspect, dans le livre de l'énigme, il y a plusieurs parties. Donc il y a une grosse partie sur l'écriture de mythes, sur des, des, des mages, sur des puissances magiques. Donc ça, ce n'est pas surtout ça qui m'a frappée, puisque j'attends la suite. C'est plutôt le... En fait, en, en lisant ce texte, on a l'impression de revenir aux sources encore des contes. Des contes de nos grands-mères, si on peut, comme on dit. Il y a une cruauté dans les contes, effectivement, j'ai été institutrice et je me suis retrouvée à raconter le petit poussé à des enfants de 5 ans, j'ai frémi moi-même de ce que je pouvais bien leur raconter, et en fait, ça, tu l'as mis en chair quelque part. Il arrive des choses terrifiantes à tes personnages dans, dans les romans, c'est des fois la limite du soutenable. <rire> en fait, non c'est terrifiant, oui et non, parce que ça arrive à des gens, des vrais gens, tous les jours euh, dans notre monde. Et à partir du moment où on veut faire un roman qui, euh, qui se veut réaliste, parce que mine de rien, c'est ça, même s'il y a de la magie, mes personnages, c'est des vrais gens. Euh, avec euh, le, le, un psychisme qui, qui pourrait être le, le vôtre, le, le mien. Enfin, c'est des, des gens qui ont après des, des capacités différentes des nôtres pour certains, euh, qui vont être dans... dans qui vont avoir le poids de leur propre culture. Donc il euh, y a plusieurs influences culturelles euh, lorsque j'ai développé euh, certaines de ces sociétés. Puis il y en a d'autres, euh, j'ai pas eu l'impression de les inventer, j'ai plus eu l'impression de me souvenir ou de, de recevoir des informations euh, et de donner la voix à des, à des choses qui, justement, voilà, j'en reviens là, qui ne sont pas visibles, que je les, je les vois, mais pas avec mes yeux, ceux Si on regarde l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu la cruauté dans nos sociétés. Au Moyen-Âge, les, les écorcheurs qui vont dans les fermes et qui euh, brûlent la plante des pieds des, des fermiers pour leur faire avouer où sont enterrés leurs trésors, leurs maigres richesses en plus en général, euh, les, pendant les guerres de religion, les, comme je le disais, j'avais ce goût pour l'histoire, donc j'ai lu énormément de, de documents historiques, de, euh, bon, bah, pendant les guerres de religion, il y avait des, des armées de soudards qui débarquaient sur une ville ou un village, qui, qui emprochaient les femmes enceintes, qui emprochaient en les bébés, qui jetaient tout ça du haut des remparts. Qui... J'ai rien inventé dans mes livres, j'ai euh, pas cherché à faire du gore pour du gore, je ne décris pas forcément des scènes comme ça. Euh, par contre, il y a des personnages qui les... Ça fait... Qui les ont traversés ou, ou qui découvrent a posteriori euh, les restes euh, d'une scène comme ça. Je ne sais pas penser aux migrants là, en ce moment qui arrivent chez nous et qui ont traversé des horreurs. C'est des gens comme ça qu'on met en scène dans nos livres. Là, justement, je travaille en ce moment. J'ai une nouvelle que je dois rendre, incessamment euh, sous peu, pour une anthologie caritative qui s'appelle SOS Mère qui va être publiée au Moto Électrique sous la direction de Meredith de Bach. et, euh, et c'est le thème, justement, des, des migrants, et, et on, on va rassembler de l'argent pour les aider, dans la maigre mesure de nos moyens. Mais euh, le, le, je, mon texte se passe toujours dans l'univers de mes romans, du, du livre de l'énigme, mais mon personnage, il, il est confronté à des problématiques qui sont extrêmement actuelles, et qui et c'est juste une transposition, ça n'a rien, rien de... C'est pas de la fantaisie ça. La, la, la, la fantaisie c'est parce que c'est pas dans notre monde pour que justement ce soit archétypal, pour que ce soit intemporel et pour que ce soit pas euh, quelque chose qui à un moment donné euh, soit lu comme étant, euh, oui mais ça c'est le reflet d'une époque, euh, de nos jours c'est plus comme ça. C'est pas vrai. Ce dont je parle c'est de l'être humain et, et c'est des choses qui, qui, qui durent depuis toujours et qui malheureusement risquent de durer pour toujours. Et il y a du merveilleux chez nous et il y a de l'horrible. Et je ne peux pas passer sous silence la dimension horrible. Parce qu'elle nous construit aussi. Donc voilà. Il y a une autre chose, dans... puisque je trouvé plein de choses à te dire, donc je vais respecter quand même le temps pour qu'après vous puissiez échanger. Euh, si, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappée, c'est la relâche. C'est que tout ce que tu écris, enfin tout ce que j'ai lu en tout cas, est construit sur un axe qui est l'axe de l'amour. L'amour entre deux êtres qui s'aiment, l'amour aussi qui est très fort entre la mère et son enfant, que ce soit des personnages mythiques ou des personnages... Euh, enfin, il y en a plein d'exemples. Il y a aussi l'inverse, il y a la, la détestation d'un enfant par sa mère, euh, qui, qui est dans le livre de l'énigme. Et en fait, euh, bah, si tu pouvais nous en parler, là, je pense que ça en construction littéraire ça te permet de, de faire dans, dans le recueil celui-là j'ai un personnage qui dit à un moment donné il faut aimer même la haine pour ne pas apporter d'eau à son moule voilà donc euh, euh, quand j'étais enfant ma grand-mère me disait qu'il y avait deux grands moteurs de l'humanité qui étaient l'amour et le pouvoir donc l'argent étant un outil de, de pouvoir et, euh, et si on me ben, je sais pas, est-ce qu'inconsciemment est qu je me suis dit qu'il fallait choisir entre les deux et puis j'ai préféré prendre l'amour voilà donc <rire> c'est vraiment un amour au sens large c'est pas et... chez les grecs il y avait quatre dimensions il y avait quatre mots pour dire amour parce qu'ils reconnaissaient quatre formes d'amour nous on n'a plus qu'un seul mot mais euh, il, y a, il y a agapé, philae euh, storge et eros. Et il n'y a pas forcément besoin de mettre Eros dans tout. On peut aimer très largement, on peut, on peut aimer les gens, on peut aimer ses animaux, on peut aimer la nature, on peut aimer sa planète, on peut aimer le chocolat. Aimer... Enfin, je ne sais pas, a... l'amour c'est très large, et puis déjà il faut apprendre à s'aimer soi-même. Ça, je n'y arrive pas toujours très bien, mais c'est souvent le plus difficile. Mais... L'amour c'est la tolérance, quelque part. Donc mes livres, dans mes livres, il y a un thème récurrent, c'est ne pas se fier aux apparences, ne pas rejeter l'autre uniquement à cause de, de son emballage, de ce qu'on voit de prime abord. Euh, les apparences sont trompeuses, quelqu'un qui va être très très charmant, très très charmeur, ben, en fait c'est peut-être un pervers narcissique. Et, euh, et quelqu'un qui va sembler bourru et tout, c'est peut-être quelqu'un de très timide et de très bon à l'intérieur. On ne sait pas, on ne sait pas tant qu'on ne connaît pas. Donc déjà, il ne faut pas juger de base. Euh, L'amour, c'est ce qui permet de lutter contre le racisme, contre l'homophobie, contre le sexisme, enfin, tout, tout ces, tous ces machins qui sont clivants. Et mine de rien, j'essaye je, d'être ce que je défends dans mes livres. Alors, j'y arrive pas toujours parce que je suis un être humain, donc, donc je suis faillible, mais mes histoires, mine de rien, elles essayent toujours de défendre ce message, quelque part. Par, par des contre-exemples, hein, il y a aussi des personnages qui sont exactement l'opposé de ce que je suis ou de ce en quoi je crois et de ce que je prône. Mais on a besoin, on a besoin des ténèbres pour voir la lumière. Et la lumière crée de l'ombre. Et les lumières ont un cœur de ténèbres. Et ça, c'est le gimmick du livre de Lénine. Voilà. Les ténèbres ont un cœur de, de lumière. Et où, effectivement, on attend, on attend avec impatience l'évolution des personnages, surtout, parce qu'ils sont assez, assez forts. Alors, je continue, donc, à... Euh... Juste pour terminer, c'est exactement pareil que les faits. Les faits, on en a fait des choses mièvres, et on essaye de nous convaincre que c'est mièvre, et l'amour, pareil. Je, je ne compte pas le nombre de lecteurs, enfin, de lecteurs potentiels, de public de sexe masculin qui n'ont même pas voulu regarder mes livres, parce qu'ils étaient écrits par une femme, enfin, par un emballage de femme, et que pour eux, forcément, il allait y avoir de la romance à l'intérieur, donc un truc cucu, mière, etc., qui ne pouvait pas les intéresser. Donc c'est toujours la même chose. Du préjugé, on juge sur les apparences, et, et voilà. Ils seraient surpris, à mon avis, <rire> de la biaforie de tes textes. <rire> Après, les rencontres se font ne se font pas, c'est toujours la, ça, ça, la, ça. Ça doit se de faire de tout toute tout façon tout quand ça, ça doit ça arriver. Des fois, il y a un livre qui peut dormir et il faut croire la bibliothécaire, c'est ça sur une étagère, puis un jour, il y a quelqu'un qui le prendra et c'est ça. Il y a un là. monsieur qui, qui vient me voir tous les ans à Nice Fiction depuis la première édition, qui chaque année me prend un livre et il me dit, je ne lis pas tout de suite, je constitue ma bibliothèque comme un amateur de bon vin constitue sa cave je les range, et un jour, je les déboucherai. Voilà. Donc, un jour, il me lira. Pour l'instant, je suis déjà très flattée qu'il ait choisi, enfin, qu'il ait pensé que j'étais un bon cru, et qu'il ait choisi de me faire vieillir dans sa cave. Alors, on va, on va continuer. Aussi, une question, c'est quelque chose aussi qui est très marquant, qui, effectivement, ce qui nous plaît, quand on est un lecteur de fantasy en fait, c'est la place de la nature dans ton œuvre. Est-ce que tu peux nous en dire un mot Parce que... Euh, alors, la nature que j'aime, c'est la nature sauvage, euh, les forêts primaires. J ai, j ai... Je suis née en Tibes, mais j'ai passé énormément de temps euh, d'abord dans un cabanon de l'arrière-pays de Cagneux-sur-Mer, où on avait... Euh, on avait euh, bon, la maison, c'était euh, une remorque de camion. On habitait là-dedans. Euh, on me lavait au tuyau d'arrosage dans une bassine orange. Euh, mon grand-père avait tiré l'électricité pour qu'on en ait un petit peu, il y avait euh, le chauffe-eau au gaz, c'était presque du camping hein, finalement, mais euh, ça durait plusieurs mois de l'année. On allait à la ferme voisine, il y avait des poules, il y avait les lapins, donc j'ai été très proche de ça. Ensuite, comme j'avais des problèmes de, de santé, j'ai été envoyée à la montagne, donc Valberg, et euh, à partir de là, tous mes étés, hein, en hiver avec la neige, mais surtout tous les étés à Valberg. Donc euh, je faisais les foins, je faisais de la luge avec un carton, et puis euh, on faisait sur les pentes, une fois qu'on avait, on avait fauché l'herbe, euh, on faisait de la, de la luge comme ça. Donc avec les moyens du bord, on n'avait on avait pas des gros moyens, mais on était libre dans la montagne. Et je partais, deux étés de suite, je suis allée travailler comme bénévole dans l'écurie, où il y avait des, des poneys qui venaient de plan du Var, et... Euh, j'avais pas les moyens de me payer les promenades, alors je faisais partie des gamins qui allaient chercher les poneys, les amener au corral, euh, les nourrissaient, on, on les tenait au licou, on faisait tourner toute la journée pendant que les enfants des classes vertes, des colonies, ou les, les vacanciers avec les moyens se payaient les, les tours de, de manège. Et puis le, le soir, il fallait les ramener à l'écurie et il n'y avait pas toujours autant d'inscrits pour la promenade du soir que de poneys, donc on, on a fait le droit de les monter. Donc, euh, je, je, plusieurs fois comme ça, j'ai fait mes excursions, hein, puis après on les ramenait, on les bouchonnait et tout, fin, on s'en occupait. Je rentrais, chez, euh, je rentrais au chalet, euh, j'empestais le cheval, donc ma grand-mère me déshabillait sur le paillasson, on lui mettait tout à laver, et, et, et c'était du bonheur. Tout ça, c'était du bonheur. Euh, aller se promener dans la montagne, dans, dans les sous-bois, cueillir les framboises sauvages, les fraises des bois, les myrtilles, la, la, la lavande, faire les sachets maison à Noël, avec mes parents et mes grands-mères et mes arrière grands mères parce que quand mes parents ont été très jeunes, j'ai connu comme ça plein de générations, euh, on fabriquait tout maison, on faisait la pâte d'amande nous-mêmes, enfin, je me rappelle des, des bols entiers d'amande en train de tremper pour qu'on puisse ensuite enlever la peau, et puis on écrasait tout ça, et on mettait les colorants alimentaires, et on fabriquait des, des, des, faux, des, des faux fruits, euh, ou, des, ou des petits animaux, et, et tous ces gestes, tout ce côté euh, plein de générations brassées, tout, tout, ça, ça c'était le bonheur. Voilà. Et donc, euh, donc tout ça. Quand je dois décrire des, des choses idylliques dans mes mondes, ça, ça ressemble à ça, finalement. C'est la nature. C'est ça. Mais et un mode de vie qui restait proche et, et, et qui, naît, qui prend son temps. Qui prend son temps. Et qui d'ailleurs euh, rend, d'autant plus réaliste tes, tes reproductions de la période. Euh, entre guillemets, avec hein, plein de guillemets partout, parce que c'est une période un peu, un peu longue pour l'appeler comme ça. Oui. Mais du coup, ça, oui, je, je suis euh, oui, convaincue. Ah, ça se voit. <rire> <rire> ça, ça se voit. Ouais, je, je vis dans un, un petit village de Normandie. Euh, quand j'y suis arrivée, j'ai eu l'impression de me retrouver longtemps en arrière, parce que les, la plupart des terres appartiennent à une châtelaine. Bon, elle est en train de démembrer parce que ça lui fait trop d'impôts à payer, donc elle vend petit à petit. Donc, je suis propriétaire de, du terrain sur lequel il y a ma maison. Mais euh, le maire, par exemple, qui est exploitant agricole, il est tenancier. C'est un mot, euh, la plupart des gens ne le connaissent même plus. Il est tenancier parce qu'il n'est pas propriétaire des, des terres agricoles qu'il exploite, c'est toujours à la Châtelaine. Il n'est même pas propriétaire de la maison qu'il habite. Et, euh, et comme ça, euh, pratiquement tout le village appartient encore à cette Châtelaine. Ça fait très bizarre. Et ben, du coup, ben, par exemple, on n'a pas le tout à l'égout parce que ça n'a pas été voté. Il fallait, fallait faire des frais et elle n'a pas envie. Euh... <rire> Donc, on a des fausses. <rire> mais, mais en même temps, ben, toutes les places de stationnement sont gratuites. On n'a pas de péage, on n'a pas de parc on n'a même pas de zone bleue dans le village. On n'a pas de poste, on n'a pas de bar, on n'a pas de commerce. C'est un, un autre mode de vie. Et... Et, et on ne va pas vite, c'est ça, j ai, j ai... la société va trop vite, je trouve. Moi j'ai besoin de prendre mon temps pour faire les choses, pour les ressentir. Et donc euh, voilà, c'est pour ça que je me sens mieux dans des contextes de, de fantaisie, parce qu'il n'y a pas encore toute cette technologie et toute cette rapidité qui, qui sont là. Et, et on a le temps de... Je veux dire, moi, je suis quelqu'un d'assez contemplatif. Et j'ai besoin de prendre du temps pour, pour penser, pour rêver, pour juste regarder un lever de soleil, un ciel. Il y a des ciels métalliques par chez moi, c'est magnifique. Et d'un seul coup, il y a les oiseaux qui, qui, qui, qui décollent des champs, qui passent, et avec les reflets du, du soleil levant, on a l'impression qu'ils sont en métal. C'est des oiseaux... Mais c'est voilà normal. Quoi. Et, et, et toutes ces choses je trouve qu'on ne prend plus assez le temps de les regarder et on nous culpabilise quand on prend le temps de les regarder. Euh, on nous dit « t'es pas productif, euh, on, on, on, le temps c'est de l'argent, il faut, faut toujours agir, agir, agir et, et des fois il faut aussi penser, il faut aussi rêver, il faut pas euh, faire jouer des gamins, ils ont déjà l'école et puis ensuite euh, on va leur rajouter des activités extrascolaires et puis euh, le soutien scolaire et puis euh, et, et à aucun moment ils ont même plus le temps de jouer et ils ont même plus le temps de créer et après, ils sont hyper spillés, ils sont hyper stressés, et, enfin, je ne sais pas. Voilà. Ils n'ont pas le temps de s'ennuyer. Ce <rire> qui est une chose très ouais, importante dans l'éducation. C'est important l'ennui. Oui, bien sûr, parce que c'est là où on s'évade finalement. Ouais. Alors, je vais revenir à un autre aspect dont tu as parlé au départ, c'est en fait, que je ne connais pas du tout, donc je suis impatiente de le découvrir, tu es chanteuse. Compteuse, est-ce que tu peux nous en dire plus alors, Et puis nous dire où oh, on peut t'entendre. Sur, sur, sur Internet, sur YouTube, il y a la chaîne des Deep Ones qui, euh, qui a mis en ligne quelques extraits de nos concerts lecture. Je ne suis pas chanteuse de variété. Mm. Je fais de, du chant vocal et chamanique mm. en accompagnement de lecture. Euh, J'ai aussi écrit des chansons pour moi, que je chante, euh, avec un groupe qui s'appelle Blaux <rire> mais qui pour l'instant, est encore au stade. Comme les, les, les membres de Blausildre sont tous des écrivains, des éditeurs, euh, des gens du milieu, c'est un peu les mêmes que les Deep points pour certains, ils ne sont pas très disponibles, donc j'ai sept euh, ou huit chansons en pré-maquette euh, que je n'ai pas envie de faire écouter parce qu'elles ne sont vraiment pas encore abouties. Il n'y pas bien mixé, on va avoir des instruments trop forts parfois, bon, des choses comme ça. Mais, euh, et, et pour la partie compte, euh, j'ai arrêté parce que physiquement parlant, j'y arrive plus. Ça demande vraiment physiquement de l'énergie, de, de, de la concentration. Surtout que je me retrouvais à, à compter pour les scolaires, mais les petits. J'allais en maternelle, j'avais parfois trois classes en même temps. Et il faut les capter, il faut les faire participer. J'ai été aussi, euh, j'ai fait les animations scolaires pendant le, film, euh, le festival du film fantastique de Gérard que Je fais plusieurs années. Et à chaque fois, bah. C'est bien, c'est super, mais euh, c'est en bénévole. Donc à un moment donné, bah... voilà, faire toute, toute cette, cette route, faire tous ces efforts, euh, même si la rencontre avec les enfants est très gratifiante, euh, à un moment donné, j'étais trop épuisée, donc, euh, donc j'ai arrêté. Voilà. Mais du coup, ça, ça joue sur ta, ton écriture. Hmm. Ça joue beaucoup. Oui, bah, par exemple. Euh, j'ai un ami conteur qui a adapté plusieurs de, de, de mes nouvelles qui étaient dans les contes magiques euh, dans son répertoire. Donc, et il m'a donné des trucs. Par exemple, quand on, il ne faut pas que deux personnages de la même histoire aient des noms phonétiquement trop proches. Sinon, à l'oral, on va les confondre. Donc, euh, moi, j'avais euh, un Gianni et un Pazzi, dans une histoire euh, qui se passe en Lorraine et qui était inspirée de de l'histoire de mon arrière-grand-père qui lui venait de la République de Saint-Marin et qu'on a envoyé en, en Lorraine quand il a immigré en France. Euh, pour, pour transposer cette histoire dans, à l'oral, ben il y en a un des deux, il l'a rebaptisé Matteo. Parce que Matteo et Paddy, ça ne se confond pas. On, on caractérise mieux. Et à l'écrit, j'essaye de, de faire pareil, de ne pas avoir des noms qui se re ressemblent trop euh, pour des personnages qui sont en interaction. et ça ça fait fait partie. Après, il y a aussi ce, le rythme ternaire propre au conte. Euh, C'est la, la, la, la force, ça, quand on répète. Euh, voilà, euh, ça, ça donne un rythme. Ça, il y a une musique. Il y a les, les, les, le travail sur les sons. Euh, si je veux faire une scène qui va être dure. Je vais, pas, je vais prendre des te, des re, des, des gueules, des, des sons durs comme ça, dans le choix des, des, des mots, un synonyme plutôt que l'autre, d'une part à cause de son sens, il y en a toujours un qui va être un petit peu plus approprié, mais aussi en, en, par rapport à, à l'impact euh, émotionnel que le son va porter. Parce que même si on lit euh, en silence, on entend dans sa tête le, le texte. Et donc tout ça ça, ça, fait, ça, ça fait partie de, de ma façon d'écrire. Je pense que c'est efficace, effectivement. Euh, je voulais encore te poser, comme un peu de temps, un peu de temps euh, une, une question un peu tendancieuse. <rire> je, vais te, je vais te dire tranquillement, tu réponds tranquillement. Euh, Est-ce est que tu penses que, donc, en utilisant les faits, je pense à... Non, pas celui-là, je pense à, à, à, à en revenir aux faits. Hein. Euh, Est-ce qu'on est, qu est dans une dystopie climatique de fantasy Est-ce qu'on est dans de la SF... Fanta... Enfin, j'ai je, je, je, je plein de gros mots là. Non, non <rire> bah, je le classe... Moi, moi, je trouve que c'est un post-apo post féerique. Voilà. voilà. <rire> <rire> qui, qui est une approche assez originale. En fait, c'est la nature qui reprend... Euh... Bah, j'ai imaginé ouais. ce que deviendrait le monde si on laissait... La société capitaliste continuait à le dévaster en exploitant les gaz de schiste, en ne se posant pas du tout de la question de ce qui des conséquences sur le long terme. Euh, donc euh, je me retrouve avec un futur euh, très pollué, dans lequel il euh, euh, y a des endroits complets qui sont devenus inhabitables. Et les êtres humains ont des, euh, sont obligés de sortir avec des, des masques, avec des filtres. Et, euh, et puis il ben, y a les faits qui observent ça. Ça pas toutes disparu. Hein. Euh, et et la, la question là va se poser pour elle. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on laisse l'humanité laisse continuer de s'autodétruire et puis euh, bon débarras et on verra ce que, comment la planète va réussir à, à s'en sortir Ou est-ce que euh, il y a quand même encore des artistes, il y a quand même encore des ingénieurs qui, qui développent des brevets pour le développement durable, pour dépolluer, qui découvrent des bactéries capables de, ben, de manger le de plastique, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que ces gens-là, on les sauve Parce que mine de rien, ces gens-là, ils sont inspirés par nous, nous faits, esprit de la nature. Et donc, dans, le, dans, dans ce, ce, cet ouvrage, qui est un roman mosaïque, donc un roman par nouvelles, mais où il y a une chronologie, euh, les, deux, les deux factions finalement, les politiques à l'intérieur de, de ces cours féeriques vont s'affronter et il y a en plus un troisième, un troisième, une troisième faction qui, qui va agir en ne se souciant de rien d'autre que d'elle-même euh, c'est la déesse mère qui euh, a été figée par les 5000 années de patriarcat et qui est réveillée par un, par un jeune, un jeune archéologue euh, qui, euh, qui, lui, est plutôt euh, non, donc un homme non patriarcal, puisqu'il y en a plein. Patriarcat, ce n'est pas euh, homme-femme, hein, c'est vraiment une, deux visions, enfin, une vision de la société bien particulière. Et d'ailleurs, il y a 5000 ans, quand les sociétés patriarcales ont euh, attaqué les sociétés non patriarcales, et ben, euh, il y a eu des hommes pour se dresser contre. Et ben, ils ont été vaincus, hein, c'est un peu ce qu'on a dans l'histoire de Gilgamesh et Nkidu puisque Enkidu, à la base, c'est un homme non patriarcal. Ouais. Et, euh, et donc, euh, donc, cette déesse mère, bah, elle, elle se réveille, elle se, et, et, et elle voit, et elle marche, et la plante de ses pieds euh, fait repousser les choses, et, et elle va recréer euh, quel, euh, le pays brillant, qui existe aussi dans le livre de l'énigme, et qui est euh, peut-être ma vision de, de l'Éden. Merci. Alors, qu'est-ce que tu, pour terminer, je te demanderai, qu'est-ce que tu prépares en ce moment Qu'est-ce que tu écris Alors, euh, il y a deux. Donc, je, je termine cette nouvelle pour euh, SOSTRMR dont j'ai déjà parlé. J'ai aussi un, un, une phrase euh, déjà écrite euh, qui va paraître au livre de poche. Une phrase, ça peut sembler bizarre, bizarre mais c'est un illustrateur qui s'appelle Jack Koch, qui fait notamment des dessins de presse. Euh, qui a rassemblé 200 euh, auteurs pour, euh, sur le thème « L'amour c'est. Et il nous a demandé à chacun de lui donner une définition. Et dans les auteurs, il y a des auteurs de genre, mais il y a aussi des auteurs de littérature générale. Il y a, par exemple, Valentin Musso, il y a Cyr Cédric, euh, il y a des professeurs, il y a des bibliothécaires, il y a des libraires, euh, il y a Fabienne Candela, qui est le, la, la directrice artistique, je crois, de féminarté et le, le Festival des Femmes Artistes donc, voilà, y a, et, et puis qui s'occupe du Théâtre de la Marguerite euh, ou, ou, je crois, euh, au Fort Carré. Donc voilà, donc y a, on est 200 et euh, il a proposé ce, cet ouvrage qui est une sorte d'éphéméride euh, aux éditions du livre de Poche et ça sort en novembre. Voilà. Donc euh, l'anthologie SOSTRMR sortira aussi en novembre au Mouton Électrique et puis ensuite euh, bah, je travaille à plusieurs projets. Euh, j'ai un recueil de nouvelles LGBT pour euh, les éditions voyelles, leur collection Y j'ai euh, d'autres ouvrages dans l'univers du livre de l'énigme donc il y, y aura un one shot sur euh, le fils aîné de l'âge ancien qui doit arriver avant le tome 3 parce que euh, sinon si, si, si je, je fais intervenir ce personnage directement on n'a pas toute son histoire et donc euh, la raconter dans le cadre des romans ça, ça casserait la la narration, il euh, y aura probablement un one shot sur Myrinelle et, et Mabev qu'on qu laisse en suspens. C'est le cliffhanger du tome 2. Donc euh, pareil, elles, elles vont évoluer en parallèle de, des personnages principaux. Donc il va y avoir un ouvrage, un ouvrage sur elles. Et puis je bouclerai donc, euh, euh, la, la, le, cycle, le livre de l'énigme, sachant qu'ensuite j'ai plein de projets d'autres de, ouvrages dans le même univers mais euh, qui sont tous sous forme de one-shot. Voilà. En fait, euh, enfin, la remarque qui me vient, c'est que tu, tu tisses un tapis de haute laine, si je peux dire, je, je laisse parler la marocaine sur le tapis <rire> de haute laine. Effectivement, il y a des motifs, il y a de l'avant, le fond, ce qui est derrière, ce que, et puis tu vas, tu viens, et finalement, tu es en train de... En, en, en, en termes tisser, de... Euh, Quelque de part, je, en, en toute monastie, c'est quelque chose, enfin, c'est une construction qui peut se rapprocher de, de Ténébreuse, de Marion de Cimer-en-Bradley, qui a construit son univers comme ça, avec euh, certains romans qui vont ensemble, d'autres qui, qui se sont, se lisent, peuvent se lire tout seuls mais où il y a quand même une chronologie qui s'est dégagée, euh, et donc voilà, c'est un petit peu la même démarche. Ça fait 30, le 18 juillet, ça fera 31 ans que je travaille dessus. Donc, euh, pour l'instant, je n'ai encore livré qu'une petite partie de tout ce que je porte en moi de cet univers. Bah écoute, on attend la suite. Merci, <rire> on attend la suite. <rire> euh... et, et, et si tu, tu viens de parler donc de, de Marion Bradley, Bradley est-ce que tu as d'autres auteurs qui, qui ont pu t'inspirer, pas forcément dans le fond, mais dans la forme de ta création, de ton écriture du moins de façon de... Il y, a un de la oui, y en a un qui m'a beaucoup... Inspiré. Enfin, un, pour moi, ils sont de la même famille, c'est Giono et Pagnol. Ah oui. C'est oui. euh, cette, cette... Ce côté euh, amour de la nature bucolique, mm -hmm. etc., qui y a chez Giono, et, essentiellement, qu'on va retrouver dans pas mal mm -hmm. de métal, c'est... Et, et pour Pagnole, c'est sa tendresse, sa grande tendresse oui, pour ses personnages. Même, même quand ils sont très faillibles... Mm -hmm. euh, on, on, on les comprend quand même. On est, on est avec eux, on est, on est proche d'eux. Donc ça peut surprendre parce qu'il y a dodé aussi avec les, les lettres oui. de mon moulin. Euh, je ne sais pas, le, le sous-préfet Auchan ou le, le moulin de Maître Cornille, euh, tout, tout ça, c'est des textes qui, qui m'ont énormément marqué. et, et, et tout, ça, je, tout ça, ça se sent dans mon écriture. Après, sur les, sur les auteurs de, de fantaisie, bon ben, euh, je sais qu'il y a d'autres... Auteurs quand ils me présentent enfin, ou d'autres personnes quand ils doivent présenter mes livres, ils me rapprochent d'Ursula Le Guin avec Termer. Ah oui. Et il y en a et aussi ils disent que je suis par rapport à la, la construction du, du livre de où il y a beaucoup de choses à la première personne, mais pas que. Euh, ils vont dire, ils disent que je suis dans la filiation de Robin Hobb avec l'Assassin Royal. Ça fait une belle fille. Voilà. Surtout, j'ai eu la, la, le grand honneur que la première édition de, du, livre de, du, du premier tome de, du livre de l'énigme, qui n'était pas « Source des tempêtes », qui était « La somme des rêves », c'est-à-dire « La source des tempêtes » moins 13 chapitres, notamment toute la dernière partie, euh, Robin Hobb avait écrit une préface pour ce livre. Voilà. Elle, malheureusement, elle ne lit pas le français, donc elle n'avait pas pu le lire, mais on, on, on s'était connus parce qu'on a été toutes les deux au sommaire, euh, de l'anthologie de dans en avalon aux éditions Terre de Brume. Donc là, elle avait publié sous son autre nom, Megan Lindon. Et, euh, et suite à ça, ben, on avait sympathisé, on s'était rencontrés aux Imaginales, à trollé les légendes à plusieurs reprises. On a correspondu, on correspond régulièrement. On s'est encore revus aux dernières Imaginales. Et euh, j'ai une relation amicale avec elle. Même si je ne parle pas très bien anglais, même si je suis très timide chaque fois que je suis face à elle... Euh, c'est une personne que je respecte énormément et euh, son, son roman Le Dieu dans l'ombre, sous le nom de l'ai euh, vraiment, c'est sans doute mon préféré d'elle, je l'ai vraiment adoré et c'est un livre sur un, sur un faune finalement un, un satire sur Pan sur Pan qui a une histoire d'amour avec une humaine euh, mais une humaine qui c'est du point de vue de l'humaine que c'est raconté donc c'est très intéressant de voir ce, cette une histoire cette approche voilà, cette, cette, cette, euh, cette, elle aussi partager ensemble effectivement cette, cette transformation physique des personnes mm -hmm. euh, puis pareil, pareil. Dans, dans ses livres aussi je sais qu que là où elle habite dans l'état de Washington elle, elle a une ferme elle a, enfin même son mari a un dojo de, ah oui, il, a, il a un dojo de, de sport de combat et, et elle elle a sur son terrain elle, elle a des, des animaux elle a elle, elle, elle fait pousser beaucoup de choses, elle fait ses propres confitures, ses propres conserves. Elle a, elle a aussi ce, ce rapport à la vie qui est, qui est plus lent, qui est plus bio, quelque part, hein, on peut dire. Et, et, et on le sent aussi dans ses livres. Dans, dans « Les aventuriers de la mer », par exemple, il y a des chapitres entiers sur bah, la, comment les femmes euh, vont fabriquer des confitures et des réserves... Euh, alors que, parce que dans ce coup, cette famille qui était riche se retrouve dans les difficultés et, et il faut quand même songer à, à manger, finalement. Oui. Voilà. Voilà donc. Euh, je vais m'arrêter là pour vous donner la parole. Donc si vous avez des questions euh, à poser à Nathalie, vous pourrez faire d'accord. Déjà, j'ai commencé à écrire, j'avais 7 ans. C'était un besoin d'exprimer les choses. Euh, C'est pas facile, parce que j'arrive pas à écrire quand je vais pas bien. Il faut que je, je me sente bien. Euh, avec une maladie orpheline, chronique, la souffrance au quotidien, allergie à tous les antalgiques légaux, donc du coup, euh, difficile d'endormir de, tout ça... Euh, Là, ça fait un an où j'ai du mal. Bon, là, ça y est, il y a des boutiques qui vendent du cannabis thérapeutique sans THC qui commencent à s'ouvrir. Je vois un petit peu de lueur au bout de mon tunnel. Euh... Après, je ne suis pas capable d'écrire dans une logique de, je sais pas, de régularité. -dire il y a des jours où je vais écrire... 14 heures d'affilée, en oubliant de manger, en oubliant de boire, faut que mon mari me rappelle ou m'apporte quelque chose. Et, autre. et puis après, il y a des longues périodes pendant lesquelles je n'arrive plus à écrire. Parce que c est, c est... je pense que quand j'écris, je suis en transe, quelque part. Voilà. Il y a des textes, des nouvelles que j'ai écrites, quand je les relis, j'ai l'impression que ce n'est pas moi qui les ai écrites, que j'ai été possédée par quelqu'un quelque chose. Il y a une nouvelle qui s'appelle « Knock, knock, knock on Hell's Door euh, » qui parle de, de la catastrophe de Courrières dans les mines au, dé, au début du XXe siècle. Et donc, il y, a, il y a toujours un élément fantastique. Hein. Il y a des knockers, il y a le diable, enfin, l'homme noir au fond des mines, etc. Et dans ce texte, j'ai des, des phrases en ch'ti. Je parle pas ch'ti. Voilà. Et pendant... J'ai écrit ce texte en cinq jours dont euh, le, le temps de recherche et de documentation et quand je le relis, je ne sais pas comment j'ai fait pour écrire ce texte. C'est pas moi qui l'ai écrit. Voilà. J'ai juste prêté euh, mes mains à, à quelqu'un d'autre, je pense. Voilà. Je ne sais pas. Je ne peux pas expliquer. Je vous dis, bon, j'arrive pas à tout expliquer. Voilà. Là, de rien. Je, je suis pas fou. J'ai toute ma santé mentale. Hein, <rire> voilà, je témoigne juste de, de choses que j'ai expérimentées et je sais pas les expliquer. Peut-être qu'un jour la science pourra, mais pour l'instant on ne sait pas les expliquer et c'est comme ça, voilà. Parfois, c'est des anthologistes qui m'ont demandé. Euh, parfois, je vois passer des, des appels à texte. Le thème me parle, et puis je ne suis pas capable de sortir le texte au, dans, dans les délais impartis, puisqu'il y a des deadlines. Mais euh, l'idée reste en moi. Et puis un jour, elle, un jour, elle, elle est prête à sortir. C'est un chaudron. C'est un chaudron. Il y a plein d'ingrédients. On ne peut pas être écrivain euh, euh, de 8h à midi et de 14h à, à, à 17h. Voilà. J'ai vu récemment, il y a, en Angleterre, je crois, une, une, une société qui est en train de se monter, qui veut salarier des écrivains, 28 000 euros par an, et puis ils doivent écrire, euh, bah, ils, ils ont leurs leur, leur, leur 8h par jour, 5 jours par semaine. Je, je, pour moi, c'est monstrueux, c'est un cauchemar c'est pas possible, je ne je, je peux pas, déjà, je, je ne peux pas fournir cette régularité, de par mon tempérament et de par ma santé, mais ensuite, euh, qu'est-ce qu'on fait des, des phases de, de, de panne d'inspiration, et, et, et même de la partie réflexion Tout ce qu'on vit, ça nous nourrit. Des fois, je vais voir un visage dans, un, dans la rue, et je sais pas, ça, ça va m'inspirer, c'est l'imagination qui se met en éveil, et... je sais rien, c'est... Il y, a, il y a une nouvelle que j'ai écrite, qui, que j'ai mis très longtemps à la sortir, mais elle m'avait été inspirée par, par, de l'époque où j'étais étudiante à Nice. Donc j'habitais en Thibes, je prenais la voiture, et je sortais euh, à la place Saint-Philippe. Enfin, et, et là, il y avait toujours quelqu'un qui venait me demander des pièces. J'étais étudiante, je n'avais pas un rond, j'avais déjà du mal à, à payer mon essence, à payer mes, mes fournitures et tout. Je me sentais coupable quand je ne donnais pas de pièces, tant que je donnais des pièces. Et après, euh, bah, sur la dernière semaine du mois, je ne pouvais plus manger le midi parce que j'avais plus de quoi m'acheter mon sandwich. Et donc je n'étais pas bien, je culpabilisais quand je, quand je leur disais non, je me sentais mine de rien harcelée, quelque part agressée à chaque fois que j'en voyais un qui arrivait avec son essuie-glace pour, pour me faire le pare-brise. Et, et, et je ne voulais pas à eux, mais moi je vivais très mal cette situation. Et, euh, et, et j'ai fait une nouvelle sur ça, une petite pièce après l'autre. Euh, c'est dans les comptes miagiques donc euh, comme il n'est pas disponible pour l'instant je peux en parler, c'est pas grave euh, où j'ai euh, deux jeunes qui, euh, qui se retrouvent euh, par accident euh, à piller euh, bon, enfin, au départ c'est pas par accident ils pillent des troncs d'église pour se, se faire, faire de l'argent de poche et puis à un moment donné euh, ils vont se retrouver dans un endroit euh, surnaturel, sur ils ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient franchi un, un passage et ils vont piller euh, la réserve de pièces que les morts euh, amène et dépose pour euh, le passeur Char Charon je ne sais pas comment, si on prononce Charon ou Caron Charon voilà. et donc euh, et, il plie ses pièces enfin, il et ensuite et bah, il va y avoir des sortes de zombies qui viennent et qui réclament la pièce parce qu'ils ont besoin de cette pièce pour pouvoir aller de l'autre côté et, et finalement c'était une transposition de cette expérience que j'avais vécue très très très longtemps avant voilà ça peut venir de, de tellement de choses. Oui, sincèrement, pour moi, c'est. j'ai une idée, je commence à écrire, et c'est l'histoire qui, qui va me dire quel est le format qui est le plus adapté pour elle. Parfois, des histoires euh, ont besoin d'être courtes, et parfois, elles ont, besoin, elles ont besoin de se développer plus largement. Ce n'est pas, pas un choix au départ, je vais faire une nouvelle, je vais faire... Un... Bon, ça, ça peut arriver, mais des fois, je me rends compte que l'idée qui m'est venue pour une nouvelle qu'on m'a demandé, euh, elle va pas aller au format nouvelle. elle va aller au format roman, donc je cherche une autre idée pour satisfaire l'éventuelle commande. Mais, voilà. mais oui, je, je pense que je suis à l'aise sur les deux formats. C'est pas la, tout à fait la même musique, c'est pas tout à fait le même rythme. Euh, on peut développer davantage dans les, dans les romans, c'est évident. Mais en même temps, quand j'écris, si je m'ennuie en écrivant un, un, un chapitre, euh, j'arrête tout, je me dis « bon, bah là, ce que tu es en train de faire, c'est pas bien, c'est pas bon, bon. Euh, tu reprends tout. Si moi, j'ai pas du plaisir à, à l'écrire, les autres n'auront pas de plaisir à le lire. Donc, » euh, Donc voilà, je, je, je me ressens, quand j'écris un roman, alors, quand j'écris un poème, ça sort comme ça. C'est vraiment euh, une nouvelle, c'est plus travaillé déjà. Mais un roman, c'est vraiment de l'artisanat. C'est 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Hein. C'est peaufiné. Et, et, et en fait, je le mûris longtemps dans, dans mon chaudron hein, cérébral. Et quand j'ouvre le robinet, parce que ça y est, je suis prêt à, à faire ma phase de rédaction, euh, il faut que je, ma phrase, tant qu'elle n'est pas parfaite, tant qu'elle n'est pas ciselée, tant qu'elle ne sonne pas bien, je passe pas à la suivante. Donc je peux bloquer parfois deux jours pour un mot. Un mot. Il a, je vais faire des recherches pour pouvoir en trouver. Dans, dans, C'est dans le sens des tempêtes, quand ils, ils arrivent à, à, à Béliade et qu'ils achètent un cornet qui contient de l'âge des marais, avec de la sauce. Pourquoi j'ai mis âge de marais, des marais et pas céleri Parce que céleri, c'était trop moderne pour moi, ça me cassait, ça me sortait du... Voilà, et puis ça me sortait, ça me sortait de, de, de, de mon ambiance, de mon univers. Alors, au début, je connaissais que le mot céleri. Je vois bien des branches. Pour moi, c'est ça qu'ils sont en train de manger, mais je ne peux pas l'appeler céleri. Il n'y a pas un autre nom, c'est les rilles. Allez, et fais des recherches, et fais des recherches <rire> Jusqu'à trouver, et, et puis le mot qui va, qui va bien sonner, enfin, c'est... Euh, voilà, il faut que je me visualise dans, dans les décors, il faut que, que, que j'entende les sons, que je sente les odeurs, les goûts, enfin, une fois que tous mes sens sont... Donc c est, c est, je suis immergée, il faut que tous mes sens euh, ont tout bien tout capté, après je ne vais, je vais pas donner tous les détails, euh, je vais donner ce qui, ce qui va parler au lecteur et ce qui, ce qui va être utile. Mais avant, moi, j'ai une grosse construction euh, euh, à faire pour être capable ensuite de, de raconter. Donc, ça prend du temps. Et ça, ça se voit pas quand euh, on est de 8h à midi, toute cette période-là, elle n'est pas quantifiable. Voilà. Bien sûr. Tout à fait. C'est de la tâche de fond, en fait. J'ai essayé. Alors, de base, non. Euh, après, quand vraiment c'est quelque chose de très volumineux et qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, je vais me, me noter euh, des, des choses. Mais je suis incapable de faire un plan parce qu'une fois que j'ai fait un plan, je me sens prisonnier, enfin, prisonnière. Et, euh, et, et surtout, j'ai l'impression d'avoir déjà partiellement raconté cette histoire. Et, et, parce qu'au moment où je fais le plan, moi j'ai déjà tout vécu et j'ai besoin de, de vivre en partie. Enfin, je suis beaucoup plus scripturale que structurale. Voilà. Donc euh, je, je sais à peu près d'où je pars, je sais où je vais, je connais quelques étapes, mais euh, je travaille constamment sur la chaîne des causalités, mais je sais que mes personnages y font telle chose, donc maintenant il faut que je réfléchisse à pourquoi, comment ils en sont arrivés là, et, et, donc, et, et, et à partir de quand je dois raconter parce que le livre de l'énigme, je l'ai reçu, cette histoire, par le milieu. Il a fallu que je remonte. Donc, euh, voilà. C'est pas du tout linéaire. En plus, j'ai une pensée arborescente. Donc, face à chaque problématique, j'ai plein de solutions possibles. Et des fois, je commence à suivre une branche et ça se casse la figure. Non, c'est pas là. Reviens. Reviens au, au démarrage et explore une autre branche. Mais je vois tous les possibles, et je, dans ma vie c'est pareil. Euh, chaque fois que je suis confrontée à quelque chose, je vois tous les possibles. Et, et donc du coup c'est pas mal parce qu'on peut se préparer au pire, et, et on sait aussi qu'il ne faut pas forcément espérer meilleur. Donc euh, la, la, la, la vérité ça va arriver un peu entre les deux, mais il y, y a tellement de variantes possibles, donc on sait jamais. Et pour les livres c'est pareil, je, je sais vers, vers où je veux aller, je ne sais pas forcément quel est le bon chemin pour y aller. Je le découvre au fur et à mesure. Des fois, je ne connais pas le point d'arrivée, d'ailleurs. C'est encore pire. Oui. Oui, oui. Ouais. Oui, ça, ça m'est arrivé plein de fois. Plein, plein, plein de fois. Euh, Myrénial, elle n'a pas du tout évolué comme je l'avais imaginé au départ, par exemple. Donc, euh, c'est un personnage que, que j'ai découvert en, en, en écrivant son histoire, en écrivant le tome 2. Euh, au début, quand je pensais à elle, c'était... Euh, elle n'avait pas vécu euh, toutes les choses dures que j'ai découvertes dans son passé. Et... Euh, et sa relation avec Cerdric était moins, euh, moins profonde et, et, et, et se finissait plus mal, mais pas pour les mêmes raisons. Et, et puis bah, voilà, ça, en cours d'écriture, elle a pris de l'épaisseur, et puis voilà. Oui, pour les, sur les romans, oui, je reviens parfois en arrière pour intégrer les changements. Pour, pour, des fois, en écrivant, je me dis « Oups, il y a telle chose qui arrive maintenant, il faut que je l'annonce avant. » Donc tu reviens et tu vas insérer à l'intérieur les, les, éléments, les éléments clés. En fait, l'idéal, c'est de les lire deux fois. La première fois, tu découvres l'histoire. La deuxième fois, tu te rends compte de tout, tous les éléments que j'avais mis en place pour que lorsque telle chose arrive, elle, so, elle semble couler de source, elle, elle soit évidente, et tous les petits indices qui l'annonçaient. Voilà, non, bah ben non, bien sûr que non. 100 fois sur le métier, vous mettez votre ouvrage. Ça se peaufine. Hein, surtout un roman, c'est hein, puis y a une saga, c'est de la longue haleine. Si je peux me permettre, en tant que lectrice, lectrice je confirme que quand on arrive au bout et c'est rare dans un roman de fantaisie, là, on a envie de revenir pour relire autre... Oui. oui. Donc, euh, effectivement, une image de tapis, mais pas, pas nulle. Euh, bon, ça va là Oui. Bah, écoutez, je vous remercie d'être venu. Merci venue. beaucoup. Merci d'avoir été si nombreux. Merci de me lire. Euh... <rires> Thank mm -hmm. you.